Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une confidence et euh, de te parler d'une chanson qui s'appelle « L'été indien » de Joe Dassin, que tu connais peut-être. C'est une chanson qui a hmm, pas mal d'années, enfin, mon âge, moins 16 ans, puisque est, elle est sortie l'été de mes 16 ans. Et euh, cet été indien, on ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Eh bien cette chanson, c'est la chanson sur laquelle j'ai rencontré « Mon premier amour » et sur laquelle on a passé un été merveilleux ensemble. Oui, le premier amour c'est toujours le plus merveilleux, n'est-ce pas, dit-on euh, Alors je ne te parle pas de ça, juste pour te faire une confidence, euh, de, de ce genre, mais je te parle parce que cette chanson pour moi aujourd'hui, c'est juste une chanson qui me fait monter une émotion de tellement de joie et de tellement de bonheur alors que cette personne mon premier amour il est, il est mort depuis euh, pff, 25 ans maintenant et il est parti euh, rejoindre les étoiles ça devrait peut-être m'attrister et eh bien non, c'est une chanson qui me met juste en joie elle me met en joie pour deux raisons. D'abord, l'été indien, cette saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, euh, dit, dit Jodassin. Je l'ai découverte euh, il, y a, il y a quelques années euh, lorsque je suis allée au Québec, justement, début octobre. Et c'est une saison absolument magnifique et, et merveilleuse euh, dans les yeux. Mais c'est aussi une invitation, une invitation tellement puissante euh, lors de cette saison qu'est l'automne acheminer sur la roue de médecine amérindienne et acheminer pour laisser partir ce qui doit partir pour faire le deuil de ce qui doit être transmuté euh, j'ai envie de dire alchimiser, c'est un mot moche mais c'est celui qui me vient en tête tu, tu vas voir, c'est un trésor en fait qu'on va découvrir dans cet ouest, dans cet automne sur la roue de médecine. Et c'est vraiment extrêmement précieux. Alors, mon premier amour, j'y pense parfois, et parfois il m'inspire, on va dire qu'aujourd'hui il m'a inspiré. Merci à toi. Et c'est toujours avec tellement de joie dans le cœur, et, et rien d'autre, aucun regret, aucune amertume, aucune tristesse. Ok, il y a du temps qui est passé, mais quelquefois c'est encore plus long que ce temps-là pour faire le deuil. Pour moi, non seulement il a rejoint les étoiles et il est en paix, je le sais, mais moi aussi je suis en paix et ça c'est important. Et ça pour moi c'est le signal d'un deuil qui est terminé, qui est fait. Quand tu es en paix et quand tu gardes plus que le merveilleux d'une relation. Voilà, je t'invite à regarder juste en dessous. Tu pourrais peut-être bien y trouver un joli trésor. A très vite